Une histoire renversante. Je pense à un nombre naturel. Si je le rajoute à la différence des nombres 702 et 387, puis j'additionne le résultat obtenu à son même renversé, j'obtiens le plus grand nombre naturel formé par trois chiffres distincts. À quel nombre ai-je pensé Si j'ai par exemple 732, sont renversés et 237. Autrement dit, le dernier chiffre devient le premier, le premier chiffre devient le dernier, etc. Bien sûr, pour le nombre de 4 chiffres, 4300, 4037, sont renversés et 7304 essayons de résoudre ce problème déjà la différence entre 702 et 387 je peux la calculer 12 moins 7 5 9 moins 8 1 6 moins 3 3 315 donc, le nombre que je ne connais pas, si je le rajoute à ça, et puis j'additionne avec son renversé, j'obtiens le plus grand nombre formé par trois chiffres distincts. Donc, ce nombre que je ne connais pas, je le note avec asterisque. On peut noter avec quelque chose. Donc, si j'ajoute astérisque 315, puis j'additionne le résultat avec son renversé, son renversé, son renversé, son renversé de ça ou son renversé du nombre initial j'ai un doute à propos du problème. On va considérer d'abord que ce sont renversés, sont renversés du nombre initial. Du nombre initial. Donc je reprends. Si je rajoute le nombre initial, plus 315, et j'additionne le résultat obtenu à son renversé, j'obtiens égale le plus grand nombre naturel formé par trois chiffres distincts. Trois chiffres distincts. Le plus grand nombre, 987. Je crois que c'est ça le plus grand nombre de trois chiffres distincts. Bien. Le nombre initial, c'est le nombre renversé, les chiffres sont d'autre sens. Au total, ça fait 987. Donc si j'ai mon nombre plus le renversé de astérisque, le nombre plus son renversé. Plus 315, il faut que ça soit 987. Alors, ça plus ça, c'est égal à ça moins ça. 987 moins 315. 987 moins 315 égale 672. En nombre, plus son renversé, 672. Je pense que le nombre initial doit avoir trois chiffres, parce que s'il n'a que deux, le nombre AB plus le nombre BA, du mal qu'il fasse 672, hein. ça ne peut pas dépasser 200. Bien sûr, A c'est le chiffre des centaines, B celui des dizaines, C celui des unités. A c'est les dizaines, B les unités. Donc, cette solution ne marche pas, celle-là est-ce qu'elle marche C plus A, comme vous constatez, ça c'est le renversé de ABC. C plus A, c'est 2. C plus A égale 2 ou C plus A peut-être 12. Hein? C plus A égale 22, ce n'est pas possible parce que C et A sont des chiffres jusqu'à 9. C plus A égale 2 pas parce que si c'est plus A égale 2, ici on a A plus C, ça doit faire 2 et il y a 6. Hein. Ça fait trop de retenue pour B plus B. Hein. Et c plus A, 12, ça marche pas non plus. Parce qu'alors ici ça va dépasser. Si hein. plus A, 12, ça va donner au-delà des 1000. On est coincé. Et la deuxième variante. La deuxième variante le nombre que j'avais obtenu après avoir rajouté la différence des nombres 702 et 387, puis j'additionne le résultat obtenu avec son renversé, c'est-à-dire le renversé du résultat qui fasse 987. Même problème. A plus C, 7. A plus C égale 17 pas possible, parce que là ça va être trop grand, a plus c égale 7, a plus c égale 7, il faudrait que j'ai 2 de retenue de b plus b. Même si b est 9, 9 plus 9, 18, 8, je retiens 1, a plus c, 7, plus 1, ça fait 8. Du coup, il n'y a pas de solution. Le problème, pour l'instant, n'a pas de solution.